Au plus haut prix pour monter cette pièce Que le public et la presse reconnaissent l'œuvre de ta vie Tu as, réussi. tu as réuni une équipe grandiose Des stars, des virtuoses Le spectacle promet d'être joli La scénographie. Tu as tout mis. Tous les accessoires sont prêts pour le grand soir. Des ciseaux jusqu'à la tête de lit. Attends dans les coulisses. Des acteurs, des actrices. Vacciné contre la l'alie. Si je puis le souligner, tu as juste oublié les dialogues. Entre les didascalies Les dialogues Les dialogues Les dialogues